Il y a pas mal de, de trucs, un truc du métro. C'est bon Oui. Bon, je vais m'asseoir là, comme ça. On voilà. aime bien. D'accord. Mais c'est pas cher le train pour Genève. Euh, Votre première œuvre ou celle que vous considérez comme telle euh, Pour moi, c'est grand hôtel le démarrage du tout. Quoi l'hôtel recouvert de la trentaine de photographies. Tout ça a été présenté à l'Expo coulustre cool cet été dans la collection Lambert-Avignon. Pour moi, c'est enfin, Eric Troncy qui avait choisi cette, cette installation qui est vraiment ma première quoi. à l'époque où j'étais à cheval entre l'image, la photo, le cinéma expérimental et, et le début du dispositif, installation, sculpture photographique comme disait Gilbert Antwerth bon. Votre œuvre est faite d'installations que vous concevez en fonction des lieux. Euh, Racontez-nous pourquoi et comment ce sont les lieux et leur contexte historique et social qui génèrent vos, installa vos installations. Parce qu'il que un... le, le point de départ, c'est euh, une certaine réalité que je transcende après vers des univers euh, comme ça, assez fictionnels. Et bon, euh, cette réalité, elle est... Euh, des lieux divers, hein, puisque j'ai travaillé aussi bien sur des espaces domestiques, des espaces industriels, des lieux publics, des galeries, des centres d'art, des musées. Disons qu'après, bon, il y a différentes raisons qui me font après trouver comme ça une forme visuelle, sonore, voire olfactive puisque je travaille parfois maintenant aussi avec l'odeur, l'olfactif. En général, c'est des volumes, c'est euh, la fonction de ces lieux, la mémoire, euh, pour certains cas, où effectivement la mémoire du lieu pour avoir un accord avec mon, le développement de mon travail, mon univers, tout ça. Quoi. Bon, il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte, qui font qu'après, moi, j'habite de certaines manières le lieu, je l'occupe d'une certaine manière. Pour prendre un exemple, euh, parlons de valsar Barbie, par exemple, à la Biennale de Lyon. Comment s'est comment conçu, ce projet, en fonction Parce su, Il est conçu d'une manière extrêmement banale et, et simpliste. Au départ, lorsque j'ai visité les espaces là-bas, j'avais repéré celui où, où on a installé Vastar Barbie. Et, euh, sa caractéristique, c'est qu'il était rose, avec deux couleurs de rose. Hein, le bas des murs, un hein, rose foncé, le haut, un rose clair, qui étaient les couleurs du, du sucre, des boîtes à sucre euh, béguincées. Donc ça, ça m'intéressait, je suis parti de ça. Euh, donc j'ai réagi assez vite parce que j'ai été contacté assez tard. Le lieu était en chantier euh, aussi assez tard. Donc il fallait trouver une solution avec très peu de temps. Euh, donc la solution est partie du rose. Et puis après faire un univers rose. Et après faire une référence, qui est quand même une référence pour moi vraiment euh, euh, extrêmement importante, euh, à close Barbie, donc le bourreau de Lyon. Euh, Lyon... Euh, euh, les universités révisionnistes, enfin pour les universités d'enseignement, enfin tout un contexte comme ça, quand même assez marqué, que moi j'ai détourné vers une espèce de une saturation d'un univers féerique comme ça, qui fait référence à la poupée Barbie, euh, à, à la bière, enfin l'espèce <rire> enfin, de, de, de jeu comme ça de, de, de signification, d'ambiguïté, de, de, de renversement de sens, tout ça. Bon, ben, voilà et puis ça donne ça, donne, ça, donne ça quoi. cette chaussure euh, de la poupée Barbie qui devient monstrueuse, qui devient en plus enfermée dans une cage, qui était la cage de cette espèce là une sorte de cage de contremaître quoi Donc voilà, je suis parti, enfin, la, la, la, quand j'explique ça, je n'essaie pas d'ailleurs de, de, de raconter autre chose. Le point de départ est extrêmement, euh, extrêmement banal, quoi. cette couleur rose qui après, euh, disons, rejoint enfin, tout, toutes les... Les positions que j'avais vis-à-vis de ça. Parlez-nous du. De Vienne, aussi. Oui. Ouais. choix de mise en... Ouais. en relation. Et parlez-nous du rôle de... <coughs> des matériaux, et plus particulièrement de la lumière, dans votre travail. <coughs> ben, ça fait partie des matériaux, la lumière, au même titre que le son, au même titre que, que, que, que des, des, des, des surfaces, des objets, des. Pour moi, la lumière a évidemment un, un, un impact de globalisation comme ça d'une ambiance. Euh, bon, la lumière, ça c'est facile, c'est très utilisé dans le spectacle. Moi, l'univers du spectacle, l'univers de la féerie, l'univers de, de, de, de l'inscription de, de, de la lumière me, me, me concerne, hein, euh, et je suis, je suis assez lié à ça, à cet univers, j'ai pas honte de le dire, théâtral, c'est spectaculaire, euh, rituel... Euh, euh, voir ces cérémonial, tout ça. Donc voilà, la lumière, elle a cette relation-là, elle est un langage, quand temps elle, elle décrit les choses dans l'espace, soit elle, elle, elle met en dialogue l'histoire de l'espace, sa fonction, puisque ce que j'amène euh, comme, comme euh, le rituel du corps, euh, de, des perceptions, tout ça. Quoi. Mais après, peut s'adjoindre à la lumière aussi un élément qui peut Donner aussi une certaine résonance à la lumière, c'est le son, voire l'olfactif pour certains, certains projets. Quoi. La musique tient une, pièce, une place essentielle dans votre vie et dans votre œuvre. Euh, que vous apporte-t-elle Et pourquoi le punk en particulier Parce que c'est un peu ma révolution intérieure, le punk. Bon. Après, c'est marrant parce que systématiquement, dans toutes les, dans toutes les interviews, enfin, on me pose la question de la musique. Moi, j'ai pas de point de vue là-dessus, mis à part que bon, j'écoute. En fait, j'écoute énormément de types de musique. Je suis assez éclectique. Hein, je peux écouter. En ce moment, j'écoute beaucoup de musique classique, par exemple. Je peux écouter de la musique contemporaine, mais je peux aussi écouter Nirvana, du hardcore, euh, du punk, euh, voilà. Enfin, bon, mais euh, bon, la musique, c'est vraiment, un, c est, c est la base euh, un peu de de mon univers, comme ça, l'univers dans lequel je je, je travaille, ça me stimule, ça me permet de comprendre le monde. Je pense que s'il n'y avait plus la musique, je ne percevrais vraiment pas le monde dans lequel je vis. Quoi. Parce que le monde dans lequel je vis m'intéresse moyennement. Moi, je fais peu confiance à, à l'humain. J'ai beaucoup de d'appréhension de, de, de, de, de, euh, de, de la société. tout ça La musique, c'est moi, je, je la vis complètement. j'ai je n'ai pas de théorie là-dessus. Hein, je pas de, j ai, j ai pas de de, de point de vue, euh, on savait que le punk, ça a été, euh, bon, en 77 pour moi, euh, comme comme ce que ça pouvait représenter à ce moment-là dans la mode, dans le cinéma, dans les arts visuels, d'important, C'était quand même une métamorphose, euh, une métamorphose euh, qu'on n'avait pas vue depuis Dada, quoi, qui puisse comme ça, Dada, le Baos, comme ça, pouvoir euh, se, se, se répandre sur des tas de, de disciplines, quoi. Donc ça, c'est important pour moi. Moi, j'ai vécu ça très... en rocker, hein, en rock'n'roll, hein, pas, pas, pas en théoricien, loin de là. Moi, je dansais le pogo, je crachais sur les autres. voilà. En <rire> bon de la belle star. <rire> voilà, exactement. <rire> Est-ce que vous pourriez nous expliquer l'espèce le, le, de passage de votre côté écorché, révolté, rebelle, à cette espèce d'indicible douceur, poésie, générosité qui se dégage de vos œuvres. Comment s'opère cette espèce de transmutation comme ça Je pense sais c'est difficile d'en parler. Il oui. n'y bon, a jamais trop de changements, en fait, euh, même si la forme des fois se modifie. Si, euh, je crois que l'histoire est toujours à peu près la même. De, du départ de mon travail, des années 80 à aujourd'hui, il n'y a pas de changements radicaux. Y a les seuls changements qui s'opèrent, c'est des, des modifications visuelles des modifications de perception dire que maintenant c'est plus doux euh, c est, c est... non c'est c'est pas plus doux c'est entre votre personnalité plutôt décorchée <coughs> vous ouais, ouais. et, et, et l'univers euh, dans lequel vos œuvres euh, baigne il y a une espèce comme ça de douceur de générosité de poésie Mais je sais euh... bon, pas trop long... j'ai pas trop de point de vue là-dessus euh, bon c'est c'est mon... ma façon de voir c'est euh, je crois pas qu'on que, qu puisse faire un art rebelle, je crois pas qu'on puisse faire non plus un art complètement poétique. On navigue un peu entre tout ça. Euh, je sais que j'aurais vraiment tort de vouloir euh, euh, faire du prêchi précha par rapport à certaines idées, comme ça, par rapport à. Tout ça, ça m'intéresse vraiment pas. J'ai envie d'être ce que. Je, euh, ce que le, le, le monde d'aujourd'hui amène à être, comme c'est le cas de plein de gens. Bon, après on agit, on est parfois en opposition, parfois en, en situation de passivité, et puis voilà quoi. Euh, Pour vous les émotions du, du, du spectateur sont, sont essentielles, sont sûr, importantes. Hein. Euh, que, que voulez-vous donner aux spectateurs euh, <rire> qui... je sais pas bon moi je fais moi je fais certaines propositions par rapport à des, des, des situations de lieux bon, les événements quand il s'agit de participation à des, des, des certains types de manifestations mais après bon n'ai j'ai pas de j'ai pas de euh, j'ai pas de code comme ça de, de faire valoir tel ou tel degré d'émotion, c'est pas, pas vraiment euh, comme ça que je l'envisage. Bon, je fais un, un projet, puis après, bon, c'est vrai que je tiens toujours à peu près compte de la façon dont, enfin, sans vouloir, euh, je travaille pas par rapport à une demande, par rapport à dire ça, ça a plu, ou, enfin, il n'y a pas de, de, de, de complaisance de cet ordre-là, Dieu merci, parce que c'est catastrophique, Et, mais bon... Euh, moi, moi ça m'intéresse de voir comment les gens réagissent c'est vrai que quand je positionne des éléments c'est aussi par rapport au déplacement par rapport mmh. à la façon dont on perçoit l'intérieur, l'extérieur comment les éléments en mouvement de la lumière, du son peuvent agir bon ça c'est plein de questions que je me pose alors c'est vrai que souvent j'aime bien traîner dans mes expos, souvent je filme je fais pas mal de documents comme ça d'archivage de, de, de, de, ça me permet aussi de comprendre Comment les gens ont appréhendé ça, voir mmh. s'il euh, si y avait une, une sorte de, de communion comme mmh. ça entre le, la proposition et la façon dont, dont c'est perçu. Quoi. Enfin, ça, Mais après il n'y a, de, de... a aucune volonté de ma part de me dire je vais satisfaire un public et tout, enfin, ça c'est horrible, pour moi c'est démagogique et si je tombe là-dedans je pense que c'est foutu et ça m'intéresse plus. Quoi. Mmh. <rire> Est-ce qu'il y a une perception euh, de, de, du public différente en fonction des lieux et des cultures où vous montrez que vous, si vous montrez en Asie, aux États-Unis ou en France, est-ce que vous sentez une perception différente oui. avec des codes, des repères différents Obligatoirement, oui. Oui, bien sûr, mais ça c'est intéressant, je oui. Bien sûr, parce que les, les, les réactions sont diverses. Dieu merci, parce que ce si elles étaient codifiées à ce point-là, ce serait terrible. Hein. Elles sont pas encore trop mondialisées. Non, peut-être pas trop. Ça l'est quand même, bien sûr, parce que. Le monde de l'art est, je pense, très mondialisé, très lié à, à la productivité, donc au commerce, il ne faut pas se, se, se leurrer pour une, une certaine partie de la création. Donc ça c'est assez, assez déplaisant. Mais à côté de ça, bon il y a quand même. Euh, enfin, les gens font un peu ce qu'ils veulent avec l'art, c'est quand même pas aussi codifié que peut l'être d'autres domaines, de, de, de, de, de la musique. De, Bon, c'est comme avec la, avec la littérature, c'est quand même des domaines où les gens font ce qu'ils veulent avec. Quoi. Ça, moi, je trouve c'est quand même un, un privilège exceptionnel. Enfin, c'est le sentiment que j'ai, mais ça sort pas qu'il y, y a un marchandage de ça. Bon. Évidemment. Euh, vous présentez actuellement une, une miniature à l'église Notre-Dame de la mmh. Sagesse, à Paris, dans le 13e. Comment est né ce projet Comment l'avez-vous bah le, le prêtre qui s'occupe de cette église et qui veut en même temps faire de cette église un petit lieu pour l'art contemporain, c'est-à-dire qu'en même temps que les gens vont se recueillir, ils peuvent aussi se recueillir, sur j'aime bien d'ailleurs son, son point de vue là-dessus, dans ce petit espace pour l'art contemporain. Donc moi je le connais depuis assez longtemps, il suit mon travail depuis le début, il va voir mes expos partout, et, et ça, ça le, le, le préoccupe pas mal, enfin tout, tout, toutes les choses qu'il voit de moi. Puis voilà, donc il m'a proposé de faire quelque chose dans ce petit espace. C'est un minuscule espace, ça m'a assez intéressé. Bon, il se trouve à l'entrée de l'église. L'église, c'est quand même une église, avec un fonctionnement donc tout à fait euh, pour, pour l'office, quoi, tout ça. Et puis, euh, et puis, bon, ben voilà, en même temps, l'espace est, est pas trop compliqué, parce qu'il est très neutre, tout ça. Donc j'ai construit dedans vraiment quelque chose de très simple, j'ai recouvert les murs de, de moquettes noires euh, pour vraiment euh, qu'il y ait une perte de repères, qu'il y ait un assourdissement comme ça de, de l'espace et puis les gens se rentrent un peu en dialogue, on rentre par deux et les gens se rentrent un peu en dialogue avec cette espèce de croisée de miroirs euh, qui sont euh, euh, intermittents quoi, qui, qui, qui réagissent par intermittence. Bon, C'est l'idée d'un croisement, de rencontre, euh, voilà. Le titre entrevue est parfaitement significatif. Et parlez-nous de l'expo actuelle que vous avez au MAMCO, une grosse exposition ah ouais. avec des pièces différentes. Bah, le MAMCO, c'était bon, un peu. musée. Euh, moi, je, moi, je trouve ça quand même le musée le plus, le plus euh, euh, expérimental d'Europe, très très très ambitieux de montrer plein de choses différentes et tout ça. Bon, c'est un musée qui m'intéresse. Ce projet-là était en sommet depuis un moment. Et puis, avec Christian Bernard on a décidé de, de, de, de faire ça en octobre. Et bon, pour moi, c'est un moment aussi de mon travail. C'est un moment où je fais le point et où je crée, comme ça, dans huit espaces de, du Manco, plusieurs propositions qui sont en même temps indépendantes et en même temps qui peuvent se relier dans un, dans un parcours comme ça qu'on effectue. Et puis c'est avec des éléments euh, que j'ai pu déjà un peu utiliser comme ça dans le dispositif, mais dans d'autres contextes et tout autrement. Mais là, c'est un peu particulier, quoi donc euh, avec euh, à chaque fois une sorte de thématique et un développement global quoi, de, de, de l'ensemble des propositions. mais C'est quand même assez physique, assez... là il y a vraiment un, un domaine donc, de, des perceptions euh, mentales et physiques très très présente. Bon, pour moi, c'est un, un moment important de mon travail. C'est sûrement une phase euh, d'évolution, de, de, de, enfin, en toute modestie. Quoi. Et pour finir, vous avez une question sur, sur vos références dans l'histoire de l'art contemporaine, classique, ou, pas seulement l'histoire de l'art, dans, dans, dans les arts en général. Qu'est-ce qui vous inspire ça c'est difficile, parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent, énormément de choses, quoi, bon... Euh, curieusement, enfin moi je m'intéresse à toute forme d'art, bien sûr, mais curieusement... Euh, euh, enfin curieusement et non, je m'intéresse énormément à l'art moderne, je m'intéresse énormément à Dada, et puis, euh, et puis à l'art minimal. Ben, ça c'est vraiment des points importants de mes, mes références, quoi. Mais bon, après... Euh, j'aime beaucoup Fragonard, <rire> <Voilà>. Le Caravage. <rire> Mais après, il y, a des, il y a des artistes par rapport auxquels j'estime avoir peut-être un peu réagi, euh, parce que c'est pour moi des références, c'est Warhol, c'est Beuys. Je m'intéresse aussi, je me suis énormément intéressé. Le point de départ aussi de mon travail, c'était l'art corporel. Euh, avec Michel Journiac et Gina Pan en France bon, qui ont été aussi des points importants de, de, de mon démarrage si, si mon travail aujourd est aujourd'hui lié aux perceptions, lié au, au, au corps c'est sur cet héritage-là pour moi c'était des artistes extrêmement prépondérants comme Gilbert and George, comme les, les Viennois enfin, tout l'art d'attitude, performance bien que mon travail est très loin de l'idée même de performance dans, dans la temporalité que ça, ça représente. Quoi. Voilà, et donc ça, ça c'est ce qui, dans le siècle, m'a marqué mais euh, ce qui m'a marqué aussi énormément c'est euh, le vertige comme ça de la forme réduite au, minim, au minimum de l'expression et qui a en même temps un positionnement extrêmement euh, complexe et et, disons, et même expressionniste tout en étant complètement déréalisé dé dans, dans, dans, dans dans ce qui est dans ce qui est présenté quoi, pour, être, pour pour l'art minimal et l'art conceptuel. Moi j'ai quand même cet héritage bon c'est ma génération aussi euh, de, de l'art minimal conceptuel. Ça ah va bah, très bien. Ça va. Bah, oui. <rire> Est-ce que vous avez envie de dire d'autre chose Bah je sais pas. Faut difficile ah Oui, c'est Non, mais là on a abordé Parce qu'il y a des choses que vous... pas mal ça ça pas vous savez, ça Barbie, mais mmh. ça vous pouvez vous pouvez pas montrer des tonnes de trucs quoi. Après, bon, vous, hein. vous filmez tout tout tout. Ouais, absolument, ouais, bah, de depuis toujours. Ouais. Ah, mais on va faire un catalogue raisonné euh, visuel <rire> Enfin visuel, non, euh, bah, je audio visuel. Ça, ouais ouais. Je devrais y apprendre sur du rang. vous hein. filmez en mini DV. Ouais. Hein. Ouais. Ouais, bon, je ne sais pas de quoi on peut parler. Et, et quand, quand, quand vous dites que vous allez de temps en temps dans vos expos pour filmer euh, le public, euh, vous avez eu des... Bah, je filme le, la, le dispositif. Le en, dispositif euh, et, et les réactions, des fois Bah oui, parce qu'à la Biennale de lyon c'était drôle, quoi. Enfin, c'était super, parce que je suis à la Biennale de lyon il y avait énormément de public. Je n'ai jamais vu une, une manifestation comme ça avec autant de public. puis des publics très divers. Il y a des gens qui me reconnaissaient, qui venaient vers moi. Ou des groupes qui visitaient. Enfin, c'était oui. sympa, vraiment. Je, après, bon, j'en fais, bon, fais rien, bon. mais c'est intéressant, comme ça, Bien de montrer des gens au cœur du truc. Bon. Bien sûr. c'est comme le truc de Rousseau, euh, un artiste, Bruno Rousseau, qui, qui travaille sur des voitures et qui avait montré une voiture au, au concours Lépine, une Porsche surmontée d'une tourelle de char. Je ne sais pas si vous, si vous avez... Mmh. Vu. Il a montré ça dans le cadre du concours Lépine. Et il a filmé tous les gens qui regardaient cette pièce. Mmh. Et il a... Euh, okay. C'est des plans fixes, on voit les gens, puis il y a des petites légendes comme ça, c'est très intéressant. Ouais, non, après, il faut, faut savoir aussi euh, ne pas s'affecter de tout ça aussi, mais... c est, c est... parce qu'après, ça, après, ça devient dangereux. Il mmh. faut rester assez distant de tout ça. Bon, les réactions à bien Le Lion, par exemple. Là, je suis allé euh, parce que j'ai fait des images euh, pas, pas trop bonnes en photo, tout ça. Hein. Parce que je fais aussi des photos, puis aussi des professionnels qui en font. Donc, je suis allé faire des photos, les derniers jours, il y avait une foule terrible, terrible. J'ai eu énormément de mal à faire des photos. Il a fallu retenir les gens. Et les gens étaient assez euh, fous. Quoi. Ils, ils voulaient absolument voir la chaussure. Quoi. Enfin, comme ouais. si c'était euh, un objet sacré. Oui, oui, oui. Comme si ça portait bonheur. Enfin, les gens voulaient absolument non, voir la chaussure. presque des japonais, les japonais alors. Ils se sont battus pour voir la chaussure. Enfin, c'était. Ça m'a fait flipper, je trouve ça ouais. assez inquiétant. Enfin, oui, parce, parce que, que c'est euh... de l'ordre quasiment de l'idolâtrie. Enfin, euh... ouais, mais sans raison. quoi. Enfin, oui. euh... Mais pourquoi il y avait eu des articles avant Ah oui, avait... elle a été pas mal médiatisée. Oui. Et puis bon, voilà, c'est bon, un côté assez, assez magique, cette espèce de chaussure Il ouais. euh, ouais, y a grandis, un côté oui, donc... féerique, comme vous disiez, ouais. conte de fées. Euh, c'est bizarre la portée de cet objet. J'avais euh, j'avais calculé ça, mais dans tout le contexte, euh, pareil, pareil les, voyages, les voyages avec le, le vent, les, les cercles non plus tournants, la musique, tout ça, bon, c'était de globalité. Et d'un seul coup, l'objet devenait... Je suis sûr que si j'avais fait plus grand, ça aurait été encore pire, quoi, je pense. Que, il y a le fétichisme un donné, le, de la chaussure. Oui, le enfin. fétichisme de la chaussure, puis d'un seul coup, la monumentalité, oui. c'est assez, assez terrifiant. Oui. <rire> si j'avais envie de faire un peu gaffe, euh, je me dirais, plus jamais j'en ferai un truc. Pas ah un truc. oui ouais. Et vous l'avez décidé comment de le faire ah ben Pour moi, c'était le rapport qu'il y avait avec cet espace, avec ce que j'ai dit. Quoi. Que pour moi, cette chaussure, c'est quand même une représentation ultra caricaturale de, de, de, de, de la féerie, de la féminité qu qui est propre à Barbie. Hein, ouais, ouais. Au... Voilà. Puis En même temps, pour moi, la, la chaussure mise comme ça dans cette espèce d'espace devenait monstrueuse. Quoi. Devenait comme le caractère que je souhaitais euh, auquel je souhaitais me référencer dans, dans le dispositif, c'était Close Barbie, sans vouloir l'être trop, parce que j'ai pas. Euh, je veux dire, après, ça devient lourd de vouloir absolument. Euh, puis c'est des, des, des, en fait des, des contextes assez délicats à hein, manipuler. Quoi. Mmh. Ça restait quand même euh, comme ça. Quoi. Je pensais que. Je pense d'ailleurs que. Bon, le public, d'ailleurs, j'ai parlé avec des avec des jeunes là, qui faisaient des visites qui étaient vraiment formidables. Hein. Il y avait énormément de groupes de, de visiteurs donc, euh, qui se succédaient. Et puis, j'ai parlé avec, les, avec ces jeunes, ils me disaient, mais il y a pas mal de gens quand même, parce que je me suis dit, bon, la féerie, elle prime sur tout, quoi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit que, que, que la chaussure, le voilage, là, on a envie de danser sur, le, sur ouais, la sur valse, la base. enfin, tout ça, et on oublie euh, enfin, la référence qu'il y a derrière, quoi, qui plus dramatique, quoi, mais en fait, beaucoup de gens, quand même, pensaient à ça, des ouais. visiteurs, ouais. ça, ça m'a vraiment fait plaisir. bah euh, oui. Surtout, ouais. surtout des jeunes visiteurs, éventuellement, ouais, c'est bien qu'ils aient cette ouais, culture. Parce que j'avais vraiment cette crainte-là, mmh. qu'on que, que, que, qu oublie complètement ce qu'il pouvait y avoir mmh. derrière. Et que Le côté, bon, côté vraiment euh, en séduisant prime. Et le côté séduisant, vous le faites par goût ou vous le faites pour gommer un petit peu la, le premier degré de... Bah pour moi, c'est un peu lecture, acide quand même. Mmh. C'est un peu acide. Le mélange des deux ben ouais parce que je ne voudrais pas être trop trop dogmatique parce qu'après on rentre dans des processus qui tiennent pas la route quoi euh, de vouloir absolument donner des leçons et puis c'est quand même très lourd à manipuler vis-à-vis euh, -vis de l'histoire et tout ça quoi et puis ça m'intéresse pas quoi. Enfin, moi j'ai un point de vue politique assez déterminé dans la vie dans le quotidien tout ça j'ai pas envie forcément de euh, euh, ou alors faut faut être assez malin pour être capable d'insuffler ça dans le travail et, et éviter le Enfin, toute la redondance, tout ça. Bon. Donc, euh, donc je, en passant par ce côté comme ça, séduisant, enfin, qui permet l'entrée immédiatement, qui est, qui est instantané, tout ça, et après qui peut basculer selon certaines perceptions du public, et puis qui après devient, euh, les, peut vite devenir des mises en abîme, quoi, ça, c'est des choses qui m'intéressent. Mais après, bon, à savoir si je vais être capable à la longue de maîtriser justement tout ce côté pour ne pas être que séduisant, c'est toujours un danger que ça. Hmm. En même temps, c'est une générosité aussi, l'artiste. Ouais, on peut dire ça. Ah, si, ça Ouais. Oui, admettons, mais bon, oui, mais ça peut, on peut être généreux et complètement euh, démagot. Ah, oui. ou, bien, bien sûr, on faut ouais, hmm. <rire> toute la limite de la, de la ouais. sélection et de l'esthétique et, et du beau. Oui, bien sûr, bah, évidemment. Et à chaque fois, dans, dans chacune de vos œuvres, vous vous essayez de, de parler d'un d'un problème euh, historique ah, ou de forcément. société non non, non non non non, pas du tout. non, non, non là, là c'était le cas mais, mais quand on parle de contexte de lieu ça en fait partie là-bas quoi bon après ailleurs c'est bon j'ai pas volonté à chaque fois de, de coller comme ça une connotation historique et tout ça quoi enfin, le lieu peut avoir une connotation historique comme il peut avoir une connotation sociale euh... Connotation euh, purement matérielle, enfin voilà, je joue un peu avec tout, tout ça, hein. euh, mais je veux pas. Euh, ça, ça, ça fait partie aussi du jeu de rester quand même dans l'ambiguïté euh, qui va faire euh, peut-être s'interroger un maximum de gens, ou peut-être pas du tout s'interroger d'ailleurs. Moi, j'ai pas du tout à, à trop calculer ça, quoi, ça, ça m'intéresse moyennement de calculer tout ça. Oui. Il euh, bon, y, y a certaines choses que, sur lesquelles je, je, je m'appuie, dans l'ordre des perceptions, les impacts de, de son, de lumière, dans certaines circonstances, veulent effectivement que, que je mette euh, des choses en avant. Et après, les gens en font ce qu'ils veulent de vraiment... oui, ça. Moi, j'ai pas envie, c'est vrai que j'ai vraiment pas envie d'être dogmatique. Quoi. Non, enfin, pas envie de... De non, pas donner de leçons, et pas surtout Parce que ça, ça marche. Puis je m'en fous, c'est pas la première fois, me poser cette question-là. Oui. Dans la, dans la chapelle, vous. vous... Après, je deviens trop académique. Vous ne parlez pas forcément de la religion. Ben non. Non, puis moi, je suis complètement athée. Donc, euh, oui. l'intérêt, c'est la rencontre que j'ai eue avec ce prêtre, qui est vraiment. En plus, on s'entend très bien, on est très respectueux, on, on rigole hein, aussi, hein, tout ça. Hein. Euh, puis voilà, quoi. Y a pas, on ne se gêne pas du fait que lui soit un vrai religieux et moi, euh, vraiment, tout le contraire. Moi. Ça ne va pas donner la foi pour autant. C'est sûr. Lui, par la, contre. La foi en ce qu'il fait et, et puis la façon dont il veut le montrer. Ouais. Parce que ça, c'est vrai que c'est un peu paradoxal. Il y a quand même pas mal de gens qui savent bien que je suis quand même vraiment, vraiment, vraiment athée et vraiment contre toutes les religions, il faut dire, quelles qu'elles soient. Et exposé dans une église, c'est quand même un peu. Mais parce que bon il y a un moment donné, il y a, y, a, y, a, y a des rencontres entre toutes sortes d'humains qui sont possibles, sauf les, sauf les fachos, les, les, les salauds. Il C'est le rapport avec votre nom qui vous a emmené là. <rire> ah, oui, oui, oui, voilà. vous <rire> est <a> la sagesse. Oui, il va bien, ça. Il besoin de confesser, ça. <rire> Non, mais bah avec ce prêtre, d'ailleurs, bon, lui, il n'agit pas, absolument pas un instant euh, comme ça, en essayant, en essayant de... ah Oui, maintenant, bah de faire du prosélytisme, vraiment pas le genre, vraiment pas. Mmh. Non, non, ça, ça, on s'entend parfaitement, parfaitement bien, il n'y a aucun... Moi, je ne même pas compte qu'il est curé, bon, enfin... Après, c'est sa fonction, et puis elle est... bon, après, moi, je respecte le fait du... voilà... Puis il est curé bien bah oui, je pense que lui, c'est le cas <rire> C'est lui qui a rencontré la foi, en fait. Ah ouais, bah ouais. <rire> C'est ça. Bon. Oui. Je coupe. Oui, oui, à vous, vous enregistrez. Oui <rire> Oui, bah oui. <rire> oui, non, mais bah, après,